Bien gardé, hein? Rien ne nous arriver. J'essaie de ne pas ressembler à un sanglier. A little longer than a few minutes later. <smart noise> Là c'est la merde, là. La merde. Je me Thousands of tears later. Ah, je pense qu'il y a un point de vue là. Ouais. Un joli point de vue. En haut des buts, il y a des jolis points de vue. Toujours. Quasiment. Encore une belle montée. J'adore ça. Déconne. Je sais pas si on le GPS là. Enfin, un triangle. La descente toujours plus sympa que la montée encore que c'est de la route pas très fun là même si les paysages sont vraiment jolis mais le bitume bon c'est pas dégueulasse hein, mais j'ai toujours peur qu'il y ait une bagnole qui arrive à 160 derrière, avec un béquet et la techno à fond. J'ai trouvé un distributeur de croissants et de pain au chocolat, alors autant vous dire que j'ai la dalle et que je vais tester ce truc. Voilà, j'ai mangé une oiserie. Mais euh, ça donne soif Ah, il faut que je trouve de l'eau. public ne marche pas c'est suite aux sécheresses de cet été je cherche toujours un robinet un point d'eau public un cimetière 2000 je cherche toujours une fontaine parce que j'ai plus d'eau et j'ai soif ça, ça a l'air d'être une ancienne fontaine. Genre, il y a quelques siècles. Là. Je suis en une nouvelle ville, je ne sais pas où, mais il y a une rue de l'Abrevoir. Alors, si rue de l'Abrevoir, il n'y a pas d'Abrevoir, c'est quand même bizarre. Mais la rue de l'Abrevoir, c'est une impasse un scotchée et tout. Ok. One billion, zillion, dillion, cotillion times later. Place de la fontaine. Ça alors, une fontaine. Alors ah, vu l'état. Hein. à jaguer de l'un huisseau alors bah, on va essayer de faire en sorte de pas mourir on n'est pas noir ouais donc pro type quand vous tracez des trucs gps vérifiez les cours d'eau et vérifiez si vous n'avez pas un chemin qui traverse le truc Parce que ça peut donner des surprises un peu comme celle-ci voilà. et puis des pentes un peu rigolotes comme ça là après qu'on se marre oh, le gradal c'est cool hein promis ah, ça leur pris voilà un pont roman enfin un morceau de soutien de pont vraiment vous voyez vous avez l'arcade là et puis vous avez le reste sur lequel reposait bah, finalement euh, un pont un oeufs ou je sais pas un viaduc alors j'ai super soif j'ai pas euh, j'ai pas pu trouver de, de point d'eau potable donc là euh, j'ai très envie de boire euh, ce qui est devant moi mais je ne le ferai pas pour des raisons de survie en fait hein, tout simplement et de désamour de la dysenterie voilà Thank you.